Bonjour à toutes et tous, Franck Aliman, Gérald Rocher, on va vous parler de BPM, de microservices, de PHP aussi. Euh, petit focus, nous deux, euh, Gérald Rocher, euh, de la société Rocher Développement, euh, qui assiste les entreprises dans leur transition numérique et qui intervient euh, sur notre projet qui s'appelle NextGen à Open Studio en tant que PO, voilà, un grand fabricant de user story. Euh, Franck Allimand, donc de Open Studio. je suis le responsable de l'agence de Toulouse et euh, j'ai le plaisir de vous présenter euh, une architecture qui a été mise en place sur un de nos projets, un projet qui est stratégique et vital pour l'entreprise, que nous sommes condamnés à réussir et on en donne voix finalement. Euh, le, le, le petit plan de notre présentation, tout d'abord, le BPM, c'est quelque chose qui est pas très très connu, euh, qui est pas forcément utilisé dans les structures dans lesquelles donc, on évolue, enfin pas compris ESN. Euh, donc dans un premier temps, on va essayer de vous présenter ce que c'est qu'un BPM, à quoi ça sert et puis comment on l'utilise. Euh, une, une fois qu'on a intégré ça, on va vous parler des outils, des outils open source. Enfin, à Open Studio, on est des grands amoureux de l'open source, amoureux pratiquants d'ailleurs, et donc on utilise aussi beaucoup euh, les, les, les outils open source, Bonitech et Munda, ce sont deux outils de BPM qui, sont très, euh, qui ont une bonne réputation, qui sont open source. On vous dira lequel on a choisi et pourquoi on l'a choisi. Euh, troisièmement, ce sera la, la partie BPM plus microservices. On va rentrer dans notre application et euh, vous montrer un petit peu l'architecture qu'on a mis en place. Vous retrouvez le logo Symfony, vous êtes en pays connu, c'est PHP, HabitMQ, là aussi, on est dans des microservices, on est dans PHP, ouais. HabitMQ s'impose. On aura notre démo, alors on a toujours peur d'aller faire des mots, on espère que cette fois, il va rien se passer, que ça va tout se dérouler nickel. Et la cinquième partie, ce sera vous de jouer, ce sera les questions que okay, nous aurons le plaisir de vous répondre. Je vais laisser la parole à Gérald pour euh, vous présenter ce que c'est qu'un BPM. Je vais lui transmettre le, le relais. Vas-y. Merci. Merci Franck. Donc euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que dans votre développement, euh, vous avez déjà eu à implémenter un processus métier, c'est-à-dire euh, aller de la commande, après au paiement du client, à la préparation de la livraison, l'envoi du colis et la commande livrée. Eh bien, le BPM, c'est ce qu'il fait nativement. Nativement, il va aller gérer euh, il y a un moteur de workflow qui va permettre d'avancer de façon graphique euh, le process que l'on qu a dessiné de manière visuelle. Et le BPM, il va, pouvoir, il va pouvoir mixer des tâches manuelles et des tâches automatiques. Donc, c'est... Un outil qui va nous permettre de gérer très bien l'enchaînement des tâches asynchrone, la reprise des processus et les time-out sur les événements. Il va, il va gérer des événements externes. Euh, donc là, on a quelques exemples. Par exemple, euh, l'attente d'un paiement, ça n'arrive pas. Il y a un time-out. Qu'est-ce qui se passe euh, sur la réservation euh, au niveau d'un tourisme? On, on part en voyage, on réserve la voiture, on réserve l'hôtel, on réserve le vol, et à la fin, ça ne marche pas. Eh bien, il faut annuler toutes les tâches. Eh bien, le BPM va pouvoir vous donner le cadre pour pouvoir gérer ça automatiquement et il va gérer n'importe quel cas à partir du moment où vous l'avez créé visuellement. Comment on l'utilise Le BPM il va venir avec au minimum deux choses. Le designer, dans lequel on va pouvoir modéliser le processus, on va le dessiner. Et donc, c'est là, c'est le développement dans lequel on a un configurateur, on dessine le processus et sur chaque tâche, on va associer les... on va configurer les, les tâches à faire, les variables à, à regarder et, et les, les actions qui, qui vont s'enchaîner. Se, on va pouvoir aussi, il va faire avancer le processus et il va le faire avancer Graphiquement, ce qui va nous permettre de pouvoir euh, voir comment ça, ça avance au fur et à mesure et euh, on va pouvoir, dans tous les processus qui sont en parallèle, voir où ils sont. Alors, dans, dans notre étude, on est passé par, on a regardé, donc, les, comme, comme le disait Franck, on, on est très open source. Ouais. Donc, euh, on, on a regardé les, les outils les plus connus. Donc, il y a BonitaSoft qui est historiquement, euh, qui, depuis les années euh, 90, qui existe. C'est euh, une solution qui est plutôt monolithique, elle, a, elle est plus adaptée à euh, des processus manuels d'administration, euh, assurance, euh, traitement de dossiers, etc. Et euh, euh, à côté de ça, il y a Camunda, Camunda qui a pas mal de expérience sur euh, l'intégration avec des architectures microservices qui est vient avec un workflow et qui est sur euh, plutôt la performance et la robustesse et euh, dans notre implémentation on a plutôt été sur euh, préférence de Camunda par rapport à notre vécu sur ce sur euh, ce projet le projet c'est une migration d'un existant vers euh, vers une nouvelle génération et on sait déjà qu'on a beaucoup beaucoup de trafic ah, c'est vraiment un un outil Camunda qui a fait euh, qui a fait preuve euh, qui a fait ses preuves en termes de performance et de robustesse. En l'occurrence, si on imagine que tout notre workflow euh, se casse la figure pour une raison x ou y, il faudra qu'il puisse reprendre là où il en était et que les dizaines ou centaines ou de milliers de dossiers qui sont en traitement parce qu'on est sur des volumétries qui sont plus proches de la dizaine de milliers que de, de la centaine, mais il faut que tous ces processus puissent euh, redémarrer là où ils en étaient et qu'il n'y ait pas de perte d'information et qu'il n'y ait pas de perte de, de, de, dans, dans le, les étapes dans lesquelles se trouvent les, chacun des processus. Donc ça, Camunda est capable de le faire. Et il y a surtout le côté performance. Aussi. On a dit qu'on pouvait avoir des dizaines de milliers d'instances d'un même processus. Alors, il faut que ça puisse avancer et qu'on ne soit pas euh, limité par euh, bah, des soucis de, de, de performance ou des gros voilà. détranglements. Euh, donc, c'est ce, ce qui a aussi euh, voilà, euh, conduit à notre choix. Alors, le, le seul problème, et voilà, le voilà, problème quand même, parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit mot en haut là. Bonite avec Abuda, deux BPM open source, ouais, leader, ouais, implémentant Java. Oh. Voilà. Bon, alors, c'est un petit peu, alors, on a été obligé de composer avec ça, parce qu'il existe des BPM qui sont euh, open source et PHP. Mais euh, la problématique, c'est qu'on n'a pas le tooling qui va avec. Et on a comment dire, un, un écosystème autour de ces, euh, de ces BPM qui est euh, relativement limité. Typiquement, dans Camunda, on a un éditeur, on a un IT, une sorte d'IDE interne pour pouvoir fabriquer euh, nos processus, euh, pour pouvoir les tester, pour pouvoir les monitorer, euh, les suivre. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui, qui sont vraiment importantes quand on travaille avec des business process et euh, les outils php open source qu'on a pu trouver malheureusement ils n'étaient pas à ce niveau là de de voilà de maturité de voilà. Mmh. et après il bah, y a aussi la problématique de la performance et de la robustesse et bon c'est pas des outils non plus qui sont capables de tenir sur les volumétriques donc euh, on, par défaut j'ai envie de dire on, on, on a choisi des outils qui sont pas implémentés dans notre langage de prédilection PHP, mais on s'est arrangé pour finalement que ça fonctionne dans notre architecture. Voilà. Donc là, on a des exemples de tooling. Donc IDE à gauche, euh, où on, on a la boîte à outils euh, qui va permettre de, de créer le diagramme tel qu'on le veut et euh, la cartographie du processus. Et à droite, on a le cockpit, on le verra dans la démo, où on a le processus qui est déployé et les petits ronds bleus permettent euh, de savoir où sont les processus, où sont les exécutions, et en bas on voit tous les processus qui sont exécutés. C'est tout petit les rouleux là. Ouais, c'est tout parfait. petit, vrai. Donc les avantages d'un workflow, c'est euh, d'abord que ce, le process est explicite, il n'est il est pas enterré euh, dans le code, et on peut, euh, le voir, on peut le voir visuellement et on peut le faire évoluer visuellement. Et, aussi un des aspects qu'on voulait, c'est euh, imaginer qu'on a euh, un processus qui est euh, euh, pour un client et que pour un autre client, on a le même processus, mais euh, le client il a des spécificités, il ne veut, veut pas le contrôle dans le même sens. Et ben, pour nous, une fois que le premier processus il est fait, il suffit de changer le design du premier et puis on a directement un deuxième processus euh, sans, sans code. Qui, qui marche avec une, une organisation différente. On peut décliner facilement euh, ouais. un processus existant vers un deuxième processus. Et faire évoluer graphiquement. Voilà. Alors, juste pour revenir sur le, le, le point qui est important, qui était important pour nous, c'est que le, le processus est explicite. Vous savez qu'il n'est pas enterré dans le code, entre guillemets, mm. ou enterré dans des fichiers de configuration. On a, le, il y a eu le grand retour euh, des, des machines à état, des state machines, euh, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, mais qui a été redécouvert pour pouvoir gérer les états des applications. Euh, la problématique de ces outils-là, c'est qu'ils sont souvent codés ou configurés et que c'est parfois difficile d'avoir une vue un peu synthétique de ce qu'ils font. Euh, le workflow, le BPM, lui, permet de, de, de, de matérialiser ça de façon beaucoup plus simple. Pour les développeurs, peut-être pas, mais au moins pour les opérateurs et ceux qui vont plus tard exploiter le système. Et, et ça va jusque le dernier point qui est appelé ici visibilité, c'est aussi qu'à partir du diagramme, eh ben, on peut discuter avec les gens du métier sur eh ben, comment, comment on, on voit le processus et euh, eux, ils sont capables de le comprendre, tandis qu'avec euh, ce qui est lire le code, ils ne sont pas capables. Voilà. Donc, euh, donc la gestion des états, euh, le, le moteur va permettre de faire l'avancement, la persistance des états et euh, la gestion des événements externes. La transparence, et ça c'est super intéressant, c'est qu'on a un cockpit qui va nous permettre de dire euh, où en sont tous mes processus et à quel moment. Et qui est planté Et qui est planté Et, et, et dans le. Et dans qui est planté, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le cockpit, il y, a, il, y a une, il y a une fonction de monitoring qui va permettre de, ben, de reprendre ou de faire avancer un processus manuellement ou sur euh, euh, rajouter euh, euh, le contexte qui va bien, là où il s'est planté, pour pouvoir le faire avancer et donc d'interagir avec l'avancement du processus pendant son exécution. Le versionning, moi je trouve une force super intéressante, c'est qu'on va pouvoir gérer à la fois des, des versions du processus différentes en même temps et on, on peut même aller jusqu'à dire un process commence sur une version 1 et peut migrer sur une version 2 et on pourrait aussi aller dire que ben, le process 1 euh, gère le microservice de la version euh, qui, a, qui a été déployé en version 1 et, le, le, et notre deuxième processus gère euh, une configuration de microservices et dans une autre euh, révision. Ouais. L'historique, c'est euh, ben, gérer, euh, historiser toutes les données d'exécution de, de, de du processus, combien de temps je suis resté sur cette tâche, euh, euh, quel, quel est, euh, quelles sont les erreurs, etc. Et le reporting, c'est aussi des statistiques sur les données métiers. Donc, à la fois, on va pouvoir, grâce à l'historique et au reporting, avoir des statistiques et du report sur le temps d'exécution des tâches et euh, sur les données métiers qui sont transitées dans le, euh, dans le moteur. Ça, ça peut permettre d'identifier des, des, des opérations qui, sont, euh, qui prennent trop de temps ou des opérations inutiles ou des opérations qui sont problématiques mmh. Ce qui est plus difficile avec euh, des outils qui ont été développés en dur hein, ou, ou des, des, des, des machines à état, comme on le disait tout à l'heure. Et, et par défaut, rien que d'avoir le temps d'exécution ouais. euh, de euh, des tâches, c'est quelque chose qu'on n'a pas par défaut dans, dans, quand on fait du code, quoi. Et donc, il, faut euh, se, il, faut le, il faut se coder. Se, il faut se le coder. Mais c'est pas ce qu'on fait d'habitude, quoi. Non, bah, c'est pas. Bon, ce on, quoi, on crée un historique, mais. Savoir combien de temps dure la charge, on ne l'a pas par défaut. Et euh, bon, tout va bien, sauf que, ben, bien sûr, il y a aussi quelques contraintes. Hein. Donc, euh, on voulait en parler. Quand on a évalué le BPM, euh, on a regardé ben, quels sont les avantages. Pour nous, notre process, on, a, on en a beaucoup parlé juste avant. Et quelles sont les contraintes Et ben, Pour un front office, les contraintes, ça va être euh, l'UX, parce que euh, c'est un enchaînement de tâches et on n'est pas dans, dans un modèle du de, de, très, très élaboré et euh, donc du coup c'est un, euh, sommaire. Sommaire euh, un, oui, un peu sommaire et un peu sommaire et pas très à la mode quoi en, Voilà. En front office. oui c'est pas très dynamique mais l'idée voilà. euh, ça, ça veut dire qu'on va devoir faire un effort quand même pour pouvoir présenter aux, soit aux exploitants du système c'est à dire les gens qui vont utiliser des back-office de gestion soit aux utilisateurs finaux, les utilisateurs, pardon, les utilisateurs des fronts classiques, il va falloir qu'on fasse un effort de développement pour leur amener les données qui sortent du BPM. Ça c'est un peu l'inconvénient, le, le, c'est qu'on ne peut pas directement présenter aux utilisateurs les UI qui sont proposées par les outils BPM Il faut fabriquer des choses. Voilà. Donc dans notre projet, on, on s'est plutôt euh, focalisé sur euh, l'intégration du PPM dans le back-end euh, et là du coup on, on a regardé euh, comment il pouvait s'interfacer puisqu'on n'est pas dans le même langage comme on l'a dit voilà, auparavant et, euh, et donc euh, on a aussi euh, privilégié Camunda pour des questions de performance et puis euh, l'intégration du suivi d'avancement des processus dépend des interfaces possibles. Donc, euh, voilà, voilà un peu euh, dans notre projet tout, toutes les questions qu'on s'est posées par rapport à l'intégration. Et euh, ça va faire une transition sur euh, ben, quel est notre projet. Le projet, voilà. Le projet pour Open Studio, c'est un projet qui est donc euh, stratégique et qui concerne un de nos principaux clients et qui est une refonte d'une architecture qui est déjà en production depuis une dizaine d'années, qui bon, on ne peut plus vraiment suivre euh, des, des évolutions techniques euh, des, des environnements PHP euh, qui euh, ont de plus en plus de mal à maintenir. Donc l'idée c'est de repartir sur une architecture qui est euh, conforme à l'état de l'art pour ce genre de système. Euh, une architecture micro qui est basée euh, sur Symfony 5.2 PHP 8. Histoire de ne pas accumuler de la dette technique dès le début du projet. Et euh, au centre de tout ça on a un message broker bien connu qui s'appelle RabbitMQ. Qu'est-ce que c'est l'objectif de ce projet Eh bien, c'est d'aider les gens à constituer des dossiers qui vont leur permettre de bénéficier de travaux d'amélioration de leur habitat en termes de performance énergétique. C'est Pour faire court, c'est l'isolation à 1 euro. Ça, c'est basé sur un cadre légal qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Euh, qui permettent euh, finalement aux particuliers et bientôt aux entreprises de pouvoir bénéficier de ces travaux avec euh, euh, des, des coûts très très bas, voire pas de coût du tout en fonction d'un dossier justement qui doit être conclu par euh, euh, les personnes qui souhaitent euh, prétendre à ces travaux. L'objectif de notre projet, justement, c'est de fabriquer un système qui va permettre de gérer la constitution de ce dossier. Depuis la création du compte d'un utilisateur jusqu'à la fourniture de tous les documents nécessaires, en passant par l'évaluation des travaux auxquels ils peuvent avoir droit, en passant par l'évaluation de la performance énergétique de leur domicile. On va avoir toutes ces étapes qui vont devoir s'enchaîner les unes aux autres, pour pouvoir finalement constituer un dossier définitif qui pourra être ensuite validé et donner lieu à, à des travaux. Donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est de voir comment Camunda s'intègre là-dedans, de, de toute l'architecture. Deux microservices, bon, j'en ai mis deux, mais il y en a bien plus que ça. On a un serveur web avec des front-end utilisateurs, Ça, c'est pour les gens qui vont déterminer s'ils ont droit des travaux et, et, et, et à quel montant. On a aussi plusieurs back-office opérateurs, des back-office qui vont permettre aux opérateurs de nos clients de gérer les, les dossiers euh, des, euh, des personnes qui souhaitent faire des travaux. Kamunda, vous le voyez, il est en bas à droite. Et euh, on l'a interfacé avec le reste de l'architecture via... Euh, Node.js. Pourquoi Node.js Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais L'idée, c'est que les notifications de Camunda, qui sont asynchrones, puissent être emballées dans des messages que nous allons pouvoir poster sur RabbitMQ et les distribuer au microservice. Pour le retour, quand un microservice a besoin de s'adresser à Camunda, donc d'envoyer de, de l'information au business process qui est en cours, on va utiliser l'API REST de Camunda donc, à l'aller de la synchrone à travers Node vers les messages RabbitMQ et les microservices et au retour euh, des appels à l'API REST de Camunda. Alors, il y avait euh, une, euh, un client PHP qui existait, qui était euh, maintenu par Camunda, mais bon, ça a été abandonné. Donc, euh, on a utilisé euh, les services classiques de Symfony pour faire du reste et ça suffit, ça suffit largement à nos besoins. Donc voilà, Node, pourquoi Node euh, ben, À cause de ce besoin de propager vers les des microservices les notifications qui viennent des business process et de les emballer dans un, dans un message qui va pouvoir être utilisé dans RabbitMQ. Notre problématique, c'est qu'il n'y a pas de connecteur RabbitMQ comme on Ça n'existe pas. Donc il a fallu se débrouiller. Et euh, comme on est euh, dans un environnement Java, Techno disponibles pour fabriquer, connaît ce connecteur. Il n'y en a pas 36, c'était ou Java ou non. Pourquoi euh, et pourquoi pas PHP Mais On a une petite problématique avec PHP qu'on espère voir résoudre bientôt tous hein c'est le côté asynchrone. C'est à dire que Camunda peut euh, le BPM et Camunda par, par extension peut euh, envoyer euh, beaucoup de notifications euh, et. Euh, on ne pouvait pas utiliser un processus synchrone pour pouvoir toutes les traiter. On était obligé d'utiliser quelque chose qui supportait bien les sollicitations asynchrones et on avait le choix entre Java ou Node. Le choix de Node, il a été dicté tout simplement par les compétences disponibles. Parce que la culture doit peu structurée, bien sûr, mais aussi Node, parce qu'on a quelques personnes qui sont bien utilisatrices de Node. Voilà. Donc les compétences disponibles finalement ont dicté la fabrication de ce connecteur qui était relativement simple à, à fabriquer puisqu'il a des fonctionnalités plutôt euh, limitées. Alors, on espère tous que bientôt PHP va nous permettre de faire ça grâce au, à, à, à la synchronisme. Une architecture alternative, j'y vais rapidement, plutôt que d'avoir le BPM qui est un des composants de l'architecture, on peut distribuer euh, des BPM et les embarquer dans les microservices. Donc ça, c'est une architecture qui simplifie beaucoup les, les échanges en fait entre les divers composants de l'application, puisqu'on reste dans un des échanges entre microservices sur HabitMQ, donc on oublie l'API REST, on oublie notre connecteur. La vraie problématique, c'est que nos microservices sont écrits en PHP, Camunda est écrit en Java et interfacer les deux au sein d'un même microservice, ça pose trop de problèmes techniques. Donc, on est resté sur notre, notre Camunda, qui est notre BPM, qui, est partie de, du, qui, qui fait partie de, de, de, de l'architecture d'application. Euh, voilà l'heure de la démo. <rire> Donc, un, un petit contexte sur la démo. Qu'est-ce qu'on va vous montrer Voilà. Qu'est-ce voilà, qu qu'on qu va vous montrer Donc, euh, à, à gauche, on a un client. Euh, à droite, on a un gestionnaire. Euh, au milieu, on a euh, le dossier. Donc, le dossier, c'est euh, des devis, des factures, des attestations sur l'honneur. C'est euh, donc des documents qui sont envoyés, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand on les retrouve. Et, euh, et une, donc, des vérifications à faire unitairement sur chaque document. Et une fois qu'on a tous les documents, vérifier la complétude du, du dossier et, euh, et faire d'autres contrôles, euh, notamment des contrôles de date, etc. etc. sur tous les dossiers. Ça c'est un peu un morceau du processus oui. qu'on met en œuvre dans notre application, avec d'un côté effectivement le, à gauche le, le prétendant à, à des le travaux bénéficiaires. Bénéficiaire. Voilà. et de l'autre côté eh bien, finalement notre client à nous qui va gérer ce dossier. Donc c'est cette partie qui est de réunir les documents nécessaires pour ben, valider le fait que le, la personne a droit à travaux qu'elle prétend. Voilà. On faire. Voilà. Donc, euh, dans, dans le contexte de la, dé la démo, on, on a une RabbitNQ, on a un microservice euh, orchestr orchestr orchestrateur, donc le BPM, voilà. et euh, un microservice IA qui va lui euh, vérifier on va lui soumettre les documents. Alors, il euh, est microservice ouais. IA ça sera une intelligence humaine. <rire> <faut pas> <rire> Donc un front office et en euh, back office dans la démo et comme ça on vous montre aussi à, à quoi ça ressemble. Euh, on a euh, directement utilisé le, le back office euh, Camunda euh, pour Donc, faire avancer. Alors, on a un front office un peu sommaire parce que, ce qui, ce qui oui. est important, parce que ce que nous on souhaitait vous montrer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cockpit Camunda et comment ça se présente et comment on va avancer, voilà, comment on va avancer les process. Voilà. Euh, je, pense alors, je, peut, vais, ouais. je vais m'installer aux commandes pendant que Gérald. Je... Donc, en attendant je vous montre euh, euh, ça, le... ça c'est le type de, de, de transition mais vas-y mets, mets la démo parce que ça sera plus important on la comprendra mieux au niveau de la démo c'est ces genre de messages qui vont être un, un, échangés euh, entre tous les composants et, euh, et donc ça c'est une représentation graphique des messages asynchrones et ça, à la fin, c'est ce qu'on a implémenté comme processus. Et donc, ce processus qu'on a designé de manière graphique, on va le retrouver dans notre Camunda workflow. Alors, Donc là, on est dans Camunda workflow. Euh, ici, c'est un processus, il n'y a pas d'instance qui tourne. Euh, on, on le rafraîchit en actualisant la page. Alors, bien sûr. Non, non, non, non, non c'est du bon. OK. Et fermé, s'il te plaît. Voilà notre front. Un peu sommaire, mais. Euh, voilà, je réinitialise aussi. Donc notre, notre client. Ce qu'on va simuler ici, c'est qu'en fait, le client a créé son compte, il a un numéro de, de customer, un numéro mmh. de client, et là, il va nous envoyer un élément de, de, du dossier. Donc, il va nous envoyer le devis Il va nous envoyer un devis de travaux. Donc, là, le devis, on vient de le recevoir, et donc, dans Kaunda Cockpit, euh, on va voir que ici, on a un petit 1. Et donc, notre process, il a été créé euh, avec notre cockpit. Si notre client, il arrive et puis il dit ici, euh, je vous envoie aussi la facture. PDF. Voilà. Hop. Là, ici, le, le 1 va se transformer en 2. Alors, on ne voit pas bien, mais euh, je fais un zoom. On a, on a deux process et on les voit, les deux process qui sont là. Et donc, euh, ensuite, on va tester euh, en fonction, le process, il va tester si c'est un devis, et on, le traitement du devis, il est fait là. Si c'est si une facture, le traitement de la facture il est fait là. Et ici, c'est euh, le traitement du troisième document. Et une fois que ces trois documents ont été traités, eh ben, on va ici vérifier la, la complétude. Mais tant que je n'ai pas les trois documents, ben, le process il va rester en attente de, de ça. Alors, traiter un document, ça veut dire qu'on va le... Ah oui, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. Traiter un document, ça veut dire qu'on va, le... ah oui, qu <rire> qu va le soumettre à une IA qui va essayer de déterminer si le document, déjà, c'est bien une facture, un, un devis ou une... Euh, ou, euh, ou une un justificatif d'identité. L'attestation sur l'honneur. L'attestation en fait. sur l'honneur, voilà. Il va, donc, il va, elle va vérifier que déjà c'est bien les documents qui, qui, qui, qui, qui prétendent être, et ensuite, elle va essayer de vérifier si le document est valide, suffisamment lisible, et d'y retrouver des informations. Et elle va nous donner un score, en fait, pour dire OK ou pas OK. OK, alors... Alors déjà, l'IA, il, il nous dit, bah, c'est un devis que, que tu as reçu. Et donc, si c'est un devis, en fait, le processus va avancer dans, dans la gestion des devis. Et donc, du coup, il y a le processus qui a, sur lequel il a avancé qui vient ici et qui va demander euh, ben, quel, ou, qui, qui va faire le traitement du devis. Voilà. Et donc, euh, le traitement du devis, il va lui dire, euh, ben, euh, par exemple, euh, ben, j'ai un indice de confiance de 95%. D'accord. Donc, l'IA a dit que c'était un devis à 95%. D'accord. <rire> <rire> voilà. Et quand il a dit ça… En fait, dans, dans le processus, eh ben, il était là. En fait, ici, on a 95%. Celui-là va s'arrêter et donc, il, il va descendre. Je n'ai pas tous mes documents, donc je termine le processus. Donc, ce processus qui est là, en fait, il a, il a disparu. a fini le traitement Voilà. Processus. Et donc, il reste que l'autre qui, qui n'est pas terminé. Et donc, l'autre, c'est une facture. On va passer dans la facture ici et... Euh, L'IA, faut... elle a combien Elle a à 91 là Non, non, non, c'est d'abord Ah oui, c'est une facture. Donc, euh, on a bien reconnu une facture ici. Alors, next. Et la réponse de l'IA, c'est soit c'est le dernier exemplaire du journal de Spirou à 7%. Voilà. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que qu'effectivement, il, à... il, est... il est arrivé ici. Ouais. Et... et euh... Il est encore bon, ta facture, j'arrive bien à la lire, donc je suis à 98%. Voyons, c'est moi qui dis, c'est moi l'IA. Voilà. 98, bien mettre. Il nous reste un troisième document. Ah oui, alors le customer se réveille enfin et puis il envoie la hache. La hache Ah, Attestation sur l'honneur. Je croyais que c'était la hache, l'outil. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, la hache de l'attestation sur l'honneur est envoyée. Et donc, du coup, on va retrouver celui-là. Il aura disparu et il y en a un autre qui va arriver ici. C'est répétitif, mais c'est l'objectif du business process, c'est de prendre en charge toutes ces tâches. Et puis, on, et ce qui est bien, c'est que le business process, lui, il est vraiment en attente de, de, de documents. Et on pourra en avoir cinq, on pourra en avoir dix, 10. Euh, et puis, s'il renvoyait une, une deuxième version de la facture, ben, on repasserait en facture, et puis, euh, on, on, garderait, euh, on, on aurait à traiter le fait que ça soit une deuxième version, etc. Okay. Donc, ici, on est dans notre processus. Euh, donc, l'IA, il, il va dire que c'est une AH. Une AH, c'est bien ça. Oui, c'est une AH en minuscule, ouais. Et donc, là, on est, bien, on est bien passé au niveau de notre cockpit. Alors, je dois rafraîchir. On est bien passé en bas et on est en attente de, du résultat de la H. Alors, soit on fait. Euh, la démo, et on dit euh, l'IA, il n'a pas compris la hache, et donc dans le process, si l'IA, il n'a pas bien compris, et ben, ça veut dire qu'il y a un processus manuel, il y a une notification vers un administrateur qui va devoir vérifier le document et lui dire euh, ça es, si c'est bon oui, ou pas. Bon, en tant qu'IA, je ne suis pas sûr que c'est une hache. Ouais, ouais. ben alors du coup, c'est ouais. mo moins de 90%. Bon, on est à 85%, ouais. je ne suis pas certain. Attends, il faut que je ouais, C'est moi qui n'étais pas dans le. Voilà. voilà. Donc là, on, on, on, on a quelque chose qui n'a pas pu être traité par l'IA. Et donc, on le... a un événement qui s'appelle Vérifier h AH. voilà. Et ici, on est passé. Euh, alors, d'ici, on, on va passer à Vérifier h AH, qui est là. Et donc, on est ici. Et euh, là, on, on va du coup au niveau back office de Kamunda. De on va regarder et il y a une tâche qui, qui vient d'être créée file checker. Alors c'est notre nom de, de processus et dans le diagramme de la tâche, on voit que ben, l'action à faire c'est vérifier H. AH. Et donc euh, moi en tant qu'opérateur, je dis ben, je, vais, je, je suis capable de, de faire cette action là, je, je la demande et euh, je la complète. Oui c'est bon, c'est vraiment une H. AH. Après avoir vérifié voilà. Donc action manuelle, le processus était bloqué parce que l'automatisme n'a pas pu fonctionner de manière satisfaisante. Donc, on va transférer la responsabilité de terminer le, cette partie-là du process à un être humain. Voilà. Donc, je complète la tâche. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer de là. Ce processus va terminer là et on va le retrouver ici. Alors. Et là, du coup, j'ai reçu mes trois documents. Donc, je peux faire la complétude de mon dossier, je peux vérifier qu'il y a une cohérence entre ces trois équipements, c'est-à-dire que, -ce que le devis correspond bien à la facture, est-ce que la facture correspond bien aux travaux qui ont été déclarés dans la hache. Et, et donc, ça, c'est une tâche manuelle. Donc, je reviens dans mon cockpit. Cette, cette tâche, elle a été créée ici. Je vois qu'est-ce que j'ai à faire. Je suis bien en bas. Et donc, si je suis bien en bas, je peux aller euh, vérifier, vérifier moi-même. Ah, donc, oui. je demande à faire la tâche ici, et je vérifie moi-même les documents. Et une fois que j'ai vérifié, je complète. Et là, j'ai fini ma démo voilà. avec mon Camunda où j'ai plus de, de process en cours. Et, euh, et vous avez vu que, d'une façon graphique, on, on, a, on a pu monitorer notre processus et puis avancer. Euh, Avancer dessus et aussi, ça, ça reste compréhensible de tout le monde un peu euh, où on en est dans notre processus. Voilà. Est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut intervenir manuellement Voilà. Donc, si on, voilà. Et maintenant, on peut passer directement voilà. sur les questions. Il nous reste à vous dire merci si. pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous avez des questions. S'il si y a des questions, on les verra ici pour le moyen d'avoir. Merci beaucoup. <rire> Hop, je, je me permets de reprendre le micro. Mais je prie. Merci Franck, merci Gérald pour cette conf. Euh, ouais, merci, merci, merci. Applaudissements. C'est bon, ça, ça qui manque avec euh, les événements en, en distance. La récompense. Euh, on se retrouve dans quelques minutes euh, pendant la pause sur euh, Work Adventure pour faire le débrief des speakers de l'après-midi. Et euh, on repart à 16h20 avec Olivier alain qui va nous expliquer comment développer un city commerce headless avec Silius. Et en parallèle à Tours... Désolé, je ne connais pas par cœur la line-up. Allez... Et... Et... Là, vous aurez Benoît Lavnizac qui va parler de faire des composants responsifs sans media queries. Merci beaucoup et à tout à l'heure.